Sup, de d'éternel, j'espère que vous avez tous... Allez, vous aujourd'hui pour la vidéo. personne parce que je n'ai pas la meilleurs chose, les amis. Je suis sur le serveur le plus populaire du monde, les amis. Je suis sur Palladium et là je me suis connecté. J'étais genre, What the fuck, les amis? Est-ce que je suis bon? Je suis sur le bon serveur. Regardez-moi ce hub magnifique, les amis. On peut voir que la Stormbrick elle est collée un sur l'autre, les amis. Oh mon dieu, les amis. Quel hub de malade, les amis. Je, je pensais jamais dire ça un jour, les amis. Mais ce hub fait partie des meilleurs hubs que j'ai vu de de la planète entière les amis entière oui oui oui les amis j'exagère pas du tout la planète entière regardez moi l'affilage de toutes ces stone est placés à la main les amis difficilement par les grands travailleurs des grands builders nations les nations sont contents d'avoir ce putain de hub Pardon les amis, pardon, je me suis vraiment porté sur ce hub que je trouve d'ailleurs magnifique que j'en ai perdu le fil de l'histoire. Donc comme vous allez voir à l'écran, il y a un abonné sur Twitter qui m'a demandé « Yo Icon, je fais du palladium » Et là je me suis dit « Oh mon Dieu, je devrais copier QCX, Flows, chasseur de Tulipes et tout et faire du palladium comme ça, je pourrais faire des vues » remonter ma chaîne YouTube les amis qui est en train de mourir depuis près d'un an je me suis dit quelle bonne idée et là je me suis connecté pour la première fois j'ai vu ce hub comme je vous l'expliquais excessivement beau incroyable les amis incroyable en plus je suis sûr que sur ce serveur là il n'a aucun bug, aucun bug les amis j'en suis sûr à 100% donc comment ça fonctionne, rejoindre Zeta, azu ok en fond les gars quand ils ont créé les noms de serveurs ils ont juste tapé sur la, leur, leur, leur, leur clavier ok so que ça ça va être un premier nom de savoir c'est un deuxième, oh tiens, c'est un troisième et c'est un quatrième. Sérieux là Shop, browser. Il nous donne des holographies. Ok, what the fuck. Ils nous font tous marcher tout ça pour avoir des holographies les amis. Wow, ça va tomber en serveur review cette serveur-là. Je vais me donner un beau 0 sur 10 si ça continue. Loot des mobs. <rire> c'est un peu beau là, ton affaire mon beau mais il y a pas tellement d'affaires Ah hein. tout cas c'est un peu fucké comme spawn et comme serveur euh, oh au moins il y a une téléportation qui se téléporte automatiquement ça c'est un point très positif 10 sur 10, serveur très bien euh, donc euh, voilà je vais avancer les amis, voir un peu plus loin euh, on peut voir que spawn est vraiment pas vide hein. c'est vraiment bien rempli de décorations par là bas avec une belle sortie publique. Que nous indique que c'est bien le pvp Et ça je trouve ça vraiment cool ne bac pas ok ça nous indique bien qu'on est en pvp en fait hein? Euh, merci hein si je voulais pas aller en pvp je fais comment si de serveur de marre, merde, man moi je peux même plus jouer là-dessus, regardez ça, regardez, c'est quoi ça? Regardez, c'est quoi? Ah, ok, bon serveur, aucun lag les amis comme vous pouvez voir, aucun euh, foutu lag, très belle warzone Bon ben, malheureusement les amis, je pense que je vais revenir euh... euh... euh... euh, une autre fois Jouer sur ça. Bon, oh, mon Dieu, la zone on est vraiment pas si longue que ça, en fait, hein. Ça, ici, c'est genre des factions, que je peux construire. Y'a-tu un plugin faction, ouais? Hein? F, chaud. Ok, y a pas de. Ok, les gars, y'a pas de plugin faction sur un serveur faction. <rire> ok, ah, ben, moi, regardez bien, les amis, c'est très simple. On fait un petit euh, disconnect. Bon, oh! un petit disconnect, un petit kit game. puis ça, c'était vraiment fort. Point Minecraft, up data pour ça. On va aller supprimer Palladium parce que on va pas se cacher, c'est de la grosse marde. Et voilà, c'est supprimé. Dégage de mon PC, s'il vous plaît. Ok, Palladium, delete de mon PC, s'il te plaît. Open in folder location. Ok, Palladium, delete. Allez, casse-toi, ça m'a saoulé. Allez, bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Ciao